Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant le film Uncharted. Ce week-end, on vous a gâté avec notre avant-première du film et notre critique qui est plutôt sympathique. On s'attendait tellement à une catastrophe que toute l'équipe a été plutôt surprise par les bonnes références. Et ce soir, nous allons diffuser la rencontre exclusive que nous avons eue avec Tom Holland, Ruben Fletcher, Chuck Roven et... Alex Gardner, les équipes de production, les réalisateurs et l'acteur principal du film Uncharted et vous allez pouvoir voir à travers une vidéo de 35 minutes intégralement sous-titrée en français que les équipes et notamment Tom Holland sont de véritables passionnés de la licence Uncharted et que cela explique peut-être pourquoi finalement nous sommes surpris de voir que c'est un, un film avant tout pour les fans et non un produit marketing mais ça on en reparlera plus tard et on a hâte d'échanger avec vos avis mais en attendant on apprend que le film Uncharted justement fait un très bon démarrage au box office international avec plus de 21,5% millions de dollars de recettes alors il faudra attendre encore un petit peu pour que le film soit lancé sur les principaux marchés comme par exemple la France dans deux jours mais aussi les états unis le Canada, l'Australie le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, le Japon le Mexique ou encore la Corée du Sud mais depuis quelques jours le film Uncharted est disponible dans une quinzaine de pays dans le monde et il réalise donc un très bon record puisque avec 21,5 millions de dollars de recettes au box office c'est quand même mieux que Eternal de mieux de 12% que Black Widow ou encore de Shang-Chi. C'est au Royaume-Uni que le film réalisé par Ruben Fletcher a réalisé le meilleur démarrage avec 6,4 millions de dollars. En Russie, il a généré 4,5 millions de dollars. 3,5 millions pour l'Espagne, 1,3 millions pour l'Ukraine, 1,3 millions également pour l'Arabie Saoudite, 1,2 millions de dollars pour les Émirats Arabes Unis. C'est donc un très joli début pour le film Uncharted qui a coûté quand même plus de 120 millions de dollars de production. On pense qu'à ce rythme là ce sera vite rentabilisé et on a hâte maintenant de connaître vos retours. Nous en attendant notre critique elle est d'ores et déjà disponible sur notre site dans la description de la vidéo ou sur notre chaîne YouTube avec la petite fiche qui s'affiche en haut de l'écran. Et donc on se donne rendez-vous dès ce soir pour cette vidéo incroyable où on vous emmène carrément avec nous en vue FPS à la conférence de presse dans un palace parisien pour rencontrer les équipes du film Uncharted. Et croyez-moi, c'est vraiment une vidéo sympa à voir. Voilà pour cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses. Salut à tous